C'est de Brawl Streaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Euh, bah, Je sais pas si c'était quoi le jeu. J'ai juste trouvé comme ça dedans mes euh, trucs de jeu, puis c'est tout, donc euh, je vais juste essayer. C'est comme un force qui sont. Je suis plus loin que eux, je fais partie. Je suis plus loin que eux. Oh, je crois je oh, j'ai peut-être pas dit là. <laughs> Ok, Garage. Oh. Les gars, c'est un peu la piste. <laughs> dans la meilleure voiture du monde. Hop là Bon les gars je vais mettre tout à ça. On va voir ce que ça va faire. Et okay. il ça, il ça. Mm. Ils sont pas ouf. Ah oh, ouais, celle là ils sont ouf. I'm <laughs> going The other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 Let's go, on est prêts les gars. Okay, ok, ok, ok, go, go, go. On va revenir. What Pourquoi je suis de Ok, les go, uh, Let's go les gars. Il faut qu'on vienne. Eh, on a un intro Depuis quand On a un intro Les lilies, les lilies, dernier lilies, les lilies, c'est le dernier tour,